En 2018, j'ai bossé dans 40 entreprises différentes parmi 40 équipes accueillantes et dynamiques. En Bretagne, en Vendée, en Normandie, dans la Somme, à Toulouse, à Paris, à Montréal aussi. J'ai changé 40 fois de job et autant de fois de marinière pour faire bouger les lignes du recrutement. Cette année, je fais un vœu, je viens bosser chez vous. Bonne année à vous Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne ici. Merci et à bientôt